Allez, petit tuto rapide sur comment j'importe un son dans Stencil. Quand on est dans Stencil et qu'on crée un son, on va mettre un nom aléatoire. Voilà. Euh, on voit que on va devoir importer notre son en deux formats, en MP3 et en OGG, et qu'il va falloir également respecter un certain nombre de contraintes, donc avoir une fréquence bien précise, avoir un bitrate qui soit pas variable, donc qui soit constant et euh, enlever les tags, les métadatas ok, et qu'on peut utiliser audacity on va faire ça ensemble euh, je vais aller sur internet, voilà j'ai trouvé une musique euh, qui me plaît je vais venir copier l'adresse de la musique et je vais venir le coller alors moi j'aime bien ce site là pour télécharger euh, les musiques de youtube mais vous, vous en avez d'autres hein. je, je suis là il marche bien donc j'ai collé ma musique. Voilà. Il m'a retrouvé ça. Alors petite chose qui va être pratique ici, c'est qu'on peut éventuellement recouper pour ne garder qu'une partie du son que vous voulez. On va tout prendre, on ne va pas s'embêter. On va télécharger en MP3, on va le télécharger de préférence dans la meilleure qualité. Hop là, c'est parti. Donc mon son est téléchargé. Euh, je vais pouvoir ensuite aller lancer mon Audacity. hop là je vais prendre mon son on va mettre ça comme ça Puis je vais prendre mon son et je vais venir directement le dropper dans audacity c'est le plus simple ok donc là pareil si jamais j'ai pas sélectionné une partie du son mais je veux qu'une seule partie ben je peux venir sélectionner que la partie que je veux ici et du coup je vais faire exporter euh, on fera exporter l'audio sélectionné, voilà, ça ne change pas grand-chose. Alors, avant ça, ici, on règle, comme c'était demandé, hop, 44100. Ok. Nous, on va exporter, d'abord, la première fois en MP3. On va faire attention, ici, on met bien constant. Si jamais c'est marqué sur variable, moyen, peu importe, vous mettez constant. Voilà. Euh, on va le mettre sur le bureau, est-ce qu'on peut effacer ça oui, on va l'appeler ZZZ, pourquoi pas. Euh, on va l'enregistrer et là s'il y a des choses marquées ici, vous faites effacer. Hop. Et ça de l'enregistrer sur le bureau. Ensuite, ici, exporter, okay. voilà pareil, Il a pas besoin de forcément toucher au réglage enregistré, là, normalement, on l'a déjà effacé, donc il n'y a plus rien, on valide, et on a nos deux sons. Une fois qu'on a nos deux sons, on peut retourner dans Stencil, on peut venir importer notre MP3, qui doit être par là, ZZZ, ok, et importer notre og euh, qui est celui-là, j'imagine, voilà. Et là, si on vient lire notre son, on voit bien qu'on a notre son. Okay. Petite remarque, dans Onocity, quand on crée un son, on a le choix ici entre effet audio et musique. Alors, il vaut mieux quand on met une musique, le mettre dans musique. Ça permet que le son soit streamé le long du jeu, un peu comme quand vous regardez une vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que le son ne va pas se charger entièrement au début du jeu et ralentir le chargement du jeu. Voilà. Après c'est un détail, si vous ne le faites pas, c'est pas dramatique. Euh, voilà, Et ensuite, vous pouvez utiliser dans votre, dans votre jeu la programmation avec son, jouer un son, ou le mettre en boucle. Et voilà, normalement c'est tout bon. Allez, bon courage tout le monde, et puis merci d'avoir écouté jusqu'au bout.